Salut tout le monde les orstoniens, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir le deck numéro 1 légende de la semaine. C'est une série de vidéos que j'ai commencé la semaine dernière. Tous les mercredis, il y aura tout simplement le deck numéro 1 légende de la semaine. Euh, comme je disais dans la vidéo euh, finalement précédente, dans la vidéo il y a une semaine. Euh, J'ai déjà proposé finalement tous les decks de la méta. Alors là, il euh, y a eu il y a quelques semaines de ça le mini-set. Et normalement demain, il y a un patch. Alors c'est un patch léger qui va euh, cibler 4 cartes du chasseur euh, et euh, le théotard. Donc nous, on ne joue pas chasseur, donc ça ne va pas changer grand chose pour nous. Par contre le théotard, voilà, il sera nerfé. On ne saura pas comment il va évoluer. Mais ce que je dis dans la vidéo, c'est que même un théotard à 5 ou 6 mana, ce sera toujours jouable dans ce genre de deck. Donc là, c'est la liste d'Abougabou numéro 1 légende sur le serveur européen. Une liste hyper intéressante, c'est tout simplement la liste la plus optimisée de mage big. Elle s'est évidemment améliorée avec Sylvanas. Euh, on a des cartes extrêmement puissantes. L'idée c'est quoi C'est de jouer plein plein de petites créatures, tenir tout simplement, voilà, faire un peu acte de présence si je puis dire, avec des petites créatures et ensuite gagner avec Rune de l'Archimage si l'adversaire a du board et amulette si l'adversaire n'a pas de board ou s'il en a peu, on va dire et voilà on va mettre des grosses créas on va jouer des gros sorts c'est un deck hyper intéressant alors ça peut gagner différemment avec de la magistère on peut même parfois euh, gagner juste avec le board en grignotant avec une curve euh, typiquement si on enchaîne t1 t2 t3 t4 euh, contre un deck druide un peu lent contre certains decks on peut vraiment gagner comme cela c'est plus c'est plus rare mais on peut aussi gagner juste en, en se défendant contre un chasseur on n'est pas obligé de gagner avec une rune ou euh, des dragons. Juste on arrive à se défendre euh, contre Druid Agro, par exemple. Enfin voilà, il y, y a plein plein de choses euh, en termes de gameplay avec ce deck. C'est hyper intéressant. C'est un deck qui est plutôt facile à jouer. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment très très cool. C'est un deck qui n'est pas si cher que ça, sachant qu'il y a des cartes qui peuvent s'enlever. Typiquement, la Magistère, je pense que dans ce deck, elle peut s'enlever, même si elle est évidemment très intéressante. Mais la base du deck, même Mordresh dans l'absolu, la base du deck, c'est vraiment la rune et l'amulette. D'ailleurs, vous allez voir que dans la vidéo, je ne gagne pas beaucoup avec Magistère euh, et Mordresh. Et vraiment, voilà, ça ce sont des cartes clés typiquement en tout cas les cartes clés ne sont pas des cartes euh, légendaires donc voilà j'espère que cette vidéo euh, va vous plaire euh, petit rappel il reste euh, un peu moins de deux semaines il reste même une semaine euh, pour le coup pour euh, HelloFresh c'est une offre euh, que je vous propose qui est hyper hyper hyper hyper intéressante je fais que en parler en stream et les gens adorent et, euh, vous avez déjà été 50 à utiliser l'offre enfin à prendre l'offre la réduction et j'ai eu zéro retour négatif, ce qui est quand même plutôt rare. En général, Voilà, quand je propose un, un produit, il y a toujours, bah, c'est normal, quelques euh, avis négatifs. Euh, donc voilà, vous avez jusqu'à 80 euros de réduction sur les trois premières commandes. C'est hyper, hyper rentable. Si vous allez faire les courses, je ne sais pas, chez Auchan, Aldi, Carrefour, et que vous achetez ces mêmes produits, vous allez payer plus cher. Sauf que là, en plus, on vous les livre avec des recettes. Et en plus, on vous les livre, euh, bah, on vous les livre. Donc, <rire> vous ne bougez pas de chez vous. Donc, vraiment, c'est hyper rentable. Évidemment, c'est sur les trois premières semaines. Hein. Euh, que c'est rentable. Après, voilà, si jamais l'offre ne vous plaît pas ou le concept ne vous plaît pas, parce que le concept est très intéressant, vous pouvez évidemment arrêter l'abonnement. Mais franchement, juste en termes de produits bruts, c'est déjà rentable euh, pour le coup. Donc vraiment, je vous invite à passer par la petite offre qui euh, se retrouve dans euh, la description et les commentaires de la vidéo. Voilà, c'est euh, marqué... Euh, Offre géniale avec HelloFresh, donc vraiment je vous invite à aller jeter un coup d'œil et même euh, sincèrement à, à, à commander, vous allez voir, vous ne serez pas déçu et vous allez faire des économies, c'est quand même plutôt euh, intéressant euh, dans cette période. Bref, sur ce, bon visionnage et c'est parti contre un Nilidan avec une main absolument incroyable. On a notre T2, on a notre T3, on a notre T4. Euh, évidemment, on a un deck basé sur bah, les deux sorts, hein. la rune de l'archimage, amulette. L'idée, c'est vraiment voilà, de tenir. On a des créatures, on a que des créatures finalement pour tenir. Alors évidemment, on peut accélérer, on va dire. Euh, on, on peut même parler de combo parce que finalement, jouer rapidement, euh, une grosse carte ou en tout cas avoir la possibilité de jouer une grosse carte En général ça va nous faire gagner Évidemment à part si on est très très bas en PV Mais voilà l'idée c'est vraiment de, de voilà de tenir autant que faire se peut On va garder quand même Balinda en main euh, Leur so soleuse, on peut la garder contre certains euh, certains decks avec pas mal de sorts Je pense au druides par exemple ça peut être assez intéressant contre druide Donc voilà là on va jouer curvé T2, T3, T4 en plus ce sont des, des très très bonnes cartes On garde également les T1 euh, Pélican. Enfin, ça dépend des match évidemment. Par exemple, contre un Druide, contre un euh, Paladin. Je pense qu'on va pas forcément garder les T1 parce qu'on n'a pas forcément besoin de, de se défendre. Euh, enfin, on a besoin de se défendre un petit peu parce que forcément, logiquement, les adversaires sont censés avoir une curve plus basse que nous. Euh, mais voilà, il y a des decks un petit peu mid-range contrôle contre lesquels on va quand même essayer de mulliganer entre guillemets un peu agressif En tout cas plus agressif qu'à l'accoutumée Pour quand même aller chercher cette Balinda Pour aller chercher évocatrice euh, L'ensorceleuse est quand même euh, Pratiquement tout le temps bien Donc là on est très très bien parce que, euh, bah parce que Déjà ils nous agressent pas Alors DH ça peut être un deck un petit peu Mid range control justement Ça peut rentrer dans ce genre de deck Avec les reliques Ça peut aussi être aggro Donc euh, les, les DH aggro sont quand même extrêmement forts donc pour le coup je conseillerais quand même de garder les T1. Enfin en tout cas le Pélican parce que l'Alchimie c'est une carte qui se recycle en soi. Et Finley, bah, on va pas forcément le garder parce qu'on va pas forcément le jouer T1. Donc ça a pas trop de sens. Donc là c'est assez rigolo comme game parce que bon. On va pouvoir jouer l'ensorceleuse euh, sur T6. Oh ça c'est Coquin. Ça c'est Coquin. On peut le geler avec ça, on peut le geler avec ça. Après, priori, on, on va le geler avec ça. On va tenter le murloc. Voilà, bon, il est difficile à... Il est difficile à réussir, mais c'est gourmand. Alors. Dans la main de départ de votre adversaire. Je pense que s'il avait eu caché, il l'aurait fait. Donc, il a soit ça, soit ça. Ça étant une meilleure carte, il a ça. Euh... Dans la main de l'adversaire au maintenant. Il peut avoir ça. Oh c'est le barrage. Après, c'est peut-être pas choquant de faire un pré-shot comme on dit. De toute façon, il va falloir aller chercher ce truc-là. Bah écoutez, on est vraiment là euh, comme un seigneur. Hein. <rire> là, on est vraiment comme un seigneur avec notre mage. Hein. On est bien au point de vie, on a une main méga strong. Alors, faut faire attention parce que Rune de l'Archimage, c'est une carte qui est forte quand l'adversaire a du board. Qui génère, on va dire, de la puissance, du, du card advantage, de la value, tout simplement. Quand l'adversaire a du board. Quand il en a pas, c'est un peu plus compliqué. Alors, il peut toujours prendre du burst face, mais... Oh là là, la chance. Il y a moyen que ça, se soit meilleur. Il a la pièce, le gars en main. En vrai, je vais faire en sorceleuse ici. Parce qu'elle est incroyable. Oh là Sa Oh là là sa pièce à 9 mana. Euh, ok. En vrai, je pense que ça se fait. Alors, ça va sûrement raser mon board. Et je pense que là, c'est vraiment cool. Je vais le faire parce que je suis un garçon gourmand. Oh. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que ça peut... Alors, ça va quand même souvent plus détruire le sien que le mien. Mais il peut y avoir des A.O.E. On va dire qui soient... Euh... Il n'y a pas beaucoup de trucs qui mettent des tokens, donc bon là c'est pas de chance, mais il n'y a pas beaucoup de trucs qui mettent des tokens, donc il n'y a pas besoin de, euh, on va dire, trade nos créatures avant. Écoutez, c'était pas si mal. Ça a pas fait grand chose. Ça m'a donné de l'armure. Ce qui est quand même intéressant parce que ça fait que la game peut durer un peu plus et donc augmenter mes probabilités d'avoir mon Mordresh ou mon Magistère. Ça m'a. Euh, ça a créé des petits 2-2 qui grignotent. Écoutez, ça me plaît. Bon, ça aurait pu être mieux, mais. Bon, là, on va Balinda. Hein. Là, on va Balinda. Euh... On pourrait presque geler, genre, un de nos serviteurs pour rajouter une de deux, mais on est très, très haut en PV. Je pense qu'on va vraiment jouer méga, méga contrôle. deck est vraiment hyper agréable à jouer. Il est pas très compliqué parce que on va dire, sa façon de se défendre, justement, ce sont des créatures. Et les créatures, par définition, c'est pas très compliqué à jouer, parce que c'est souvent des cartes de curve. Genre T2, bah on peut pas jouer un T3. T2, on va plutôt jouer un T2 plus qu'un T1, parce que, il, en général, sera plus fort. Pas tout le temps, attention, il faut quand même un peu réfléchir. Mais voilà, il y a un système un peu de, de, de, de courbe de mana. Qu'est-ce qu'il se fait, là Ah, il voulait à tout prix le taunt. Oh, waouh. Réfléchis s'il y a un létal, là. En vrai, il peut y avoir un létal. Ça avec ça. Il ah, y a un létal. En fait il fallait juste faire ça. En fait il y avait tout le temps l'étal. Est-ce qu'il pouvait ne pas y avoir l'étal Si ça allait sur sa créa ça revenait au même. Non en fait il y avait tout le temps l'étal. <rire> il y avait juste à envoyer nos créatures dedans. Mais en fait je réfléchissais par rapport à l'arcaniste. Enfin, l'arcaniste aurait pu mettre un à ses créas. Même que un, un à sa créa, un à la mienne. En fait il aurait pu y avoir des spots où je ping ma de 1 Ma 2-2. Ça fait 1, 2, 3. Donc ça fait 3 à ses ça fait un peu plus de dégâts tête. En fait, peut-être que s'il avait été plus haut en PV, il y avait peut-être un truc avec Arcaniste à faire. Mais j'ai pas l'impression non plus. On va pas garder le Finlay. On a une main qui est très intéressante. Euh, C'est pas un T1 qu'on veut. Et notre main est vraiment bonne Ah le Finlay de toute façon c'est une carte de top deck Je, je pense pas qu'il y ait des situations où on garde le Finlay en main Je oh, Ok Donc ouais voilà faut pas chercher la merde Bon Donc On va quand même garder le T4 Bon c'est parce que c'est un bon T4 hein. euh, Je pense que si on a euh, Okani Peut-être même Institutrice Peut-être Et encore Institutrice est très forte mais peut-être que même Instructrice dans ce genre de match-up, ça peut être un peu lent. En tout cas, avec une main comme ça. On va prendre la barrière. J'ai raté. On va prendre la barrière. Bah, nous, on en a besoin. Lui, en général, il en a moins besoin que nous. On va le jouer Comme ça il est sur le board On en aura besoin Dans tous les cas Sur ces 2-2 deux -deux. Bon c'est un deck Qui va quand même Gagner en face Grâce au board Grâce à la relique Qui, qui propose des créatures Donc la rune de l'archimage Va quand même être intéressante En fait si on arrive à se défendre Sur cette carte là En général Il y a quand même Peu de burst Enfin il y a un peu de burst Dans son deck Mais bon on est à 30 On est à 40 Enfin 39 Plus l'armure de magistère Plus évidemment L'armure de l'évocatrice Plus barrière accessoirement donc je pense que vraiment la façon de perdre ce match-up c'est voilà, se faire euh, overwhelm de, de board. quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Vous voyez on arrive à vraiment gérer le board avec nos petites créatures. Bon après c'est pas un gros board mais... En vrai tour 3 tu mets 2-2-2-2-1-1. Franchement la carte est cool hein <rire> 2-2-2-2-1, la carte est incroyable est en, en puissance c'est la meilleure carte du jeu une carte pour 3 Il propose 2 créatures de 2, 2 créatures 1-1, bon là c'est grâce à ça mais ce serait tout simplement la meilleure carte du jeu, elle serait jouée dans 100% des decks, agro, contrôle combo ouais bon c'est cool quand il est obligé de faire des plays défensifs après bon c'est un deck qui pioche beaucoup donc je pense que lui il s'en fout de vider sa main on va recycler l'amulette, je pense. Quoique. Okay. Non. En fait, je me dis qu'il y a une situation où... Ou genre il va pas me proposer grand chose et qu'à un moment la mulette bah je vais juste la jouer à 10 mana Là c'est cool le petit pélican. Ouais je sais pas. Un peu Murloc. de départ Là, il garde en main de départ je pense dans le match-up Elle l'a pas fait au tour d'avant hein. Au tour d'avant elle l'a pas fait Oh wow Il avait ça il a pas joué après il avait le T3 ça mais il aurait pu Ok ok ok why not euh... On va jouer ça Je pense qu'on va trade On va garder notre stack c'est En fait c'est une carte qui est censée se garder Mais je pense que le matchup Est vraiment bon Les decks comme ça qui sont pas très très agressifs En fait pour battre Big Mage Faut le prendre de vitesse ou alors jouer vraiment un deck combo euh, infâme. Genre une espèce de druide euh, avec des kazakuzans avec vraiment beaucoup beaucoup de value. Là il a pas tant de value, en tout cas sa value il la génère contre des boards. Nous on n'a pas de board donc... Euh on va juste faire un petit apprenti téméraire C'est con mais ça feed un petit peu notre Mordresh. On est déjà à 4 du Mordresh. Je pense pas que ça ait du sens d'attendre pour la Magistère Ok donc euh, Arcaniste, carte importante, fallait la garder pour cette raison Dommage, Linda était incroyable mais. Ce sera Arcaniste. Bon. Ok, donc ça c'est pas mal, on a déjà géré une de ces grosses menaces. On a maintenant, on va pouvoir maintenant commencer à faire les runes, parce que là, logiquement, il devrait recréer un peu de board. Donc là, on va à rune. Il ouais, y, y a vraiment. Je, moi, je l'avais joué au, à l'avant-dernier Master Tour, ce deck. J'avais pris énormément, énormément de plaisir. Bon, j'avais pas fait de sortie euh, dans le tournoi où on jouait 8 rondes ou 9 rondes. J'avais fait aucune, on va dire, sortie porno, hein, comme on dit, avec euh, Balinda rapidement. Mais franchement, j'avais pris un plaisir, un plaisir monstre à jouer ce deck parce que bah, c'est relaxant, quoi. Parce que. J'avais prêt de sanglier aussi dans ma line-up. Et c'est vrai que prêt de sanglier ça prenait beaucoup de concentration. D'ailleurs, je commençais avec prêt de sanglier. Parce que... Non, je finissais avec prêt de sanglier. Parce que j'avais pas envie de faire plusieurs games avec prêt de sanglier. Parce que ça, ça bute ça bute l'esprit. Euh, on va faire la rune ici. Même s'il y a qu'une créa. Comme ça, on pourra faire Perroquet euh, okay. enfin, Il y a quelques trucs qui créent du board quand même. Bergue. Ah rune est bien, rune est bien, oh ah, attendez, la dernière c'était, oh c'est les copies en plus hein, c'est les copies, oh j'ai des copies de ça, c'est incroyable, en plus j'ai pris un flambé, ah non deux flambés <rire> pas mal du tout, elle est incroyable cette rune, parce qu'il n'y a pas eu d'AOE, des grosses AOE qui, qui finalement enlèvent les, ah incroyable. Bon logiquement il n'y a pas beaucoup de board en face. Je vais pouvoir développer mes amulettes. On va pas se défendre, je pense. Ok. Ah, Ça dépend parce que là il est il est chaud quand même le gars. Ouais mes runes. Euh... Ça peut ne rien détruire. J'ai envie d'amulettes quand même. Le problème c'est qu'amulette il va vraiment. Il va se fider sur mes dragons. Enfin en fait il va vraiment pouvoir jouer ses anti bêtes Parce que là il a des reliques. Mettre des dégâts et tout, je suis pas sûr, franchement. En fait, je pense que faire amulette ici, c'est juste lui donner la possibilité de jouer en tempo, c'est-à-dire d'avoir un board, d'attaquer avec son board et de me faire des anti-bêtes. Et c'est ça, tempo en fait, c'est garder la texture et de la protéger avec ses anti-bêtes. Donc là, je pense que juste faire une rune je commence par le perroquet, comme ça, si ça rate, j'ai Varden. Mais ouais, je pense que c'est le play ici. Il a pas beaucoup de choses qui mettent du board. Et il faut vraiment pas laisser la possibilité de me grignoter, sinon à un moment je vais prendre une jace, des trucs infâmes. Ma main est déjà pleine. Voilà, ah le nombre de trucs à 4 là. Bon. Dément. On va bientôt être jouable ça. On va lui mettre les dégâts dans le visage. Comme ça, on reste au en pb. On grignote. Voilà, ça c'est important parce que euh, prendre les c'est ça, c'est le nom c'est relique de l'extinction si j'ai pas de bêtises. Prendre les reliques de l'extinction euh, comme ça on tempo, c'est vraiment catastrophique. Voilà, il a volontairement raté, je pense pour pas avoir une carte morte en main. Après s'il avait eu qu'une ou deux créas, je pense que ça avait quand même du sens. Mais là 5 créas avec le pouvoir, ça me fait quand même beaucoup de dégâts. Euh, si c'est pour prendre entre 10 et 15 Certes je suis très très haut en PV Mais C'est un match Logiquement si je le joue bien Je suis peut-être à 95% de le gagner 95% de chance J'ai pas envie de tomber à 85 ou 80% Juste pour me faire plaisir C'est tentant la rune. En fait j'ai pas de belles combinaisons. Ah j'ai Sylvanas au pire. Violette, Sylvanas ping. Garde encore mes amulettes, je pense. Même si j'aurais pu la recycler mais.. Que nous avons encore à découvrir. Ah oui on est quand même mort Ah non Oh waouh on est pas fou On va sûrement mourir au prochain tour Bon cette combo on peut rien faire Enfin si on peut faire si on a Théotard Euh Bah écoutez, il y a intérêt à sacrément châter là. A priori, c'est mort. Hein. Ouais, 50, euh, bon. 50, c'est dur. Bon, en vrai, c'est pas, ça part bien. Hein. Ouais, il a du burst en main, peut-être, mais. Quoi que. Il y a moyen, on se bat jusqu'au bout. Hein. Ouais, je leur recycle, là maintenant, c'est un peu lourd. Pff, enfin, si je la gagne, c'est bon. hein. Incroyable. hein. Après il lui faut de la réussite. Hein. Il faut qu'il ait... Ouais. Ah zut. Zut parce que franchement. 8 d'armure. Derrière je... avec amulette, je peux avoir des taunts. Il y avait moyen. Hein. Bon, par contre c'est un peu RNG. Alors il joue peut-être Kaltas dans sa version. Bon, dommage. Il y avait le Théotard. Et vous voyez même le Théotard à 5 mana. Parce que demain il sera à 5. Même Théotard à 5 mana finalement bah, Ça reste quand même une, une carte importante Parce que c'est une carte qu'on va jouer vraiment euh, tar... Enfin en, en late game dans ce deck On va pas la jouer dans la tempo Alors c'est rare les Théotards dans tempo Mais par exemple Pour moi le Théotard Enfin Si jamais il coûte 5 mana, hein, Je pense qu'il va augmenter en coût. C'est ce probable finalement S'il coûte 5 ou 6 mana, Ça sera toujours jouable dans ce genre de deck Peut-être pas dans les Je sais pas les zoos Les trucs comme ça Il faut un T3. Même si... En vrai, on, a un T... on avait le T5 avec la. Oh, on a pris 50 quand même. Mais bon, faut avoir sacrément de la réussite. Hein, parce qu'il faut qu'avec la relique, il arrive à choper son bras, nous son Dena. Et puis, il était à 25 quoi. J'avoue que cette gamme là. Euh... Ouais, je pensais vraiment pas la perdre. Il y avait vraiment que ça. Et encore, il y avait un comeback derrière. C'est ça qui était rigolo. C'est ça qui était rigolo. Bon, Chasseur va prendre sacrément cher avec le nerf. Mais bon, Chasseur est trop fort. Peut-être que ça, ce sera réduit à 2. On n'a pas de follow-up. Ma foi Bon ça c'est pas trop dérangeant On va prendre un peu d'armure wow, C'est incroyable Je suis... Comme un coup à la tête Franchement Le Bran Denatrius à 25 en plus C'est vraiment un match Où normalement Il monte rarement Au dessus de 20 quoi Franchement si ça mettait 20 C'était ok hein. Parce qu'il y avait 20 dégâts de moins ah, il y avait euh, Parce que là 25 Il y a eu 10 dégâts de plus Ouais en plus Bon après je chatte l'armure derrière Mais Oh là là, trop fr... franchement, c'est frustrant. Denatrus, pour moi, c'est frustrant. Je suis cohérent hein, dans mon propos. Depuis le début de la méta. C'est-à-dire, ça fait deux mois, deux mois et demi, peut-être. Deux mois, je dirais. Oh, c'est cool ça. C'est incroyable. Euh... Bah, de toute façon, je joue pas de sort donc le troc, je vais le buter un moment. Mais oui, depuis le début de la méta, en tout cas euh, au bout d'une semaine, quoi. je ne cesse de dire que Denatrius et Strong, est méga frustrant. Que c'est une carte qui aurait dû être nerfée. Alors, c'est dur de nerfer une carte comme ça. Est-ce que ça peut pas être limité Est-ce que les dégâts qu'il peut mettre ne peuvent pas être bloqués à 10 par exemple Genre pour 10, une 10-10 qui met 10, peut-être c'est suffisant. On va commencer par ça. Oh la barrière dans ce match. On va recycler l'amulette. Je vais geler. J'ai commencé par ça parce que si jamais je piochais une autre amulette, j'aurais sûrement remis les deux amulettes dans le deck. Mais là c'est pas mal de le geler, je suis haut en PV. Ok. Normalement c'est un match-up où si ça dure on va gagner, alors après il y a toujours des natrius, hein, mais... Beau bébé. C'est compliqué à dos là. Euh, après, on aura peut-être une belle Arcanis derrière, mais. retenir tenir jusqu'à ça. Ah, et ça. En fait, j'aime bien ce play parce qu'il, entre guillemets, il fait le pré-shot pour setup up une belle arcaniste. Même si bon. C'est quand même problématique parce que... Alors, on est, on est bien en PV, hein. ça c'est indéniable. Hein. Puis là, on prend pas de temps. On va peut-être devoir gérer un peu la 3-5. Là on a 1-2-3-4. Avec notre Arcaniste. Donc là avec Arcaniste on rase le board. Avec le ping. Et derrière on aura une rune. C'est pas mal hein. À moins qu'il fasse un truc méchant avec ça. Avec son crutch. Biscuit Bon, oh, on a Sylvanas au pire. Oh attendez il met un 5 là. Il a un 2. Non on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on ferait pas genre Varden apprenti Et étoile de mer Varden, quel est l'intérêt de ça Ça, ça sert à rien dans le match. En fait, le truc, c'est que. On pourrait faire un espèce de play genre étoile Varden. L'étoile, elle permet soit de proc une belle arcaniste. Parce que là, on n'a pas de belle arcaniste. On a 1, 2, 3. Et on n'a pas 4, 5. Si on ping là, on a 6. Donc on a 6, 5, 4, 1, 2. Vous voyez. Donc on n'est pas bon. Mais. Ça veut dire qu'on joue que sur la rune. Est-ce qu'on fait un play basé que sur la rune Genre, si la rune elle rate, on est recte. En vrai, on est bien en PV. Hein. En vrai, non, parce qu'on pourrait jouer Arcaniste aussi. Je vais faire ça. Étoile. Et Varden. On va faire dans ce sens-là. Et là, logiquement, avec la 2-4, la 3-3. Là, on ping, il est à 6. Là, il est à 5. Donc là, il est bloqué. Donc là, logiquement, on devrait avoir une jolie arcaniste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la carte Profanation. C'était pour deux manas en démoniste. Ça faisait euh, bah, ça faisait arcaniste en fait. Ça faisait 1, 1, 1, 1. C'était hyper intéressant comme carte parce que... Euh, bah, avec tous les petits boosts du démoniste, c'était hyper tricky. C'était génial. Franchement, à jouer, c'était bien casse-tête comme il faut. Donc là, il y a 1, 2... 1 2 3 4 4 5 6 7 On tape. Faut taper avant. Là, il y a 5. Pas faire de, cou de couillonnerie mais le temps me manque. comme ça, ça tue ça aussi. Ok. Bon, faut prendre le temps. C'est des plays qui sont importants. Comme ça, en fait, la rune, voilà. Cette game c'est un peu pareil que la game d'avant C'est à dire que je vais la gagner normalement <rire> S'il n'y a pas Denatrius Bran Il n'y a qu'un seul Dena, c'est ok Et il n'y a pas Bran je crois dans ce, dans, dans ce deck Mais là vous voyez c'est plus sympa à 50 life de balancer une rune Parce que là au pire elle rate Elle rate dans le sens où j'arrive pas à gérer le board en face Et ça fait pas grand chose Et bah ben, je veux pas prendre beaucoup, je veux pas prendre 20 dégâts derrière. quoi. Bon, normalement ça gère, mais bon. Ouais, très bien cette... On peut le rejouer ça. Ça, ça va souvent comme ça. Là, ça sert à rien de faire le pré-shot, on perd notre 3-4. Écoutez, on est pas mal, il hein. y a Alibi, ça, ça fait rien, mais si jamais il a des, des envies de nous, nous bourriner, ça va pas faire grand chose. Gany, c'est un peu chiant, il va prendre sort. Quoique, quoi que, pas forcément. Il va peut-être prendre sort, on va commencer par ça. Y'a moins que ce soit Créa Ouais Donc là on va refaire un perroquet Bon notre bord est mort Nice nice mais existant du moins Contre-sort c'est super ok écoutez on va juste ping hein. écoutez on est à 50 on est en train d'épuiser ses ressources le contre-sort est très très très fort bon pas, pas incroyable ici On a une jolie Sylvanus. Ah, ça peut être un contre-sort. Hein. On est pas mal en PV. Et ça. Ou alors on tue vraiment ça Peut-être faut le tuer lui Ah j'en recycle un quand même hein. Ah je crois que je vais quand même en recycler hein. Ok On a 44 On n'est pas pressé L'idée c'était quand même de tester son contresort Pour pas se faire empaler On avait le luxe de le faire hein. Parfois on va pas tourner Le hunchman, Le Ishman, Relou Relou comme l'enfer. Ah, il est un joli arcaniste normalement. Un. Ça c'est deux. Hein. J'ai pas de trois. Ah si ça c'est trois. Ça c'est deux. Non ça c'est un aussi. Ah il bat, je dis des bêtises. Euh, du, du, du, du, du, du. En oh vrai, ouais, on peut juste faire ça. Ah non, ça va remettre une. Donc j'ai le 2. J'ai 1 créa. 1. Ouais, mais j'ai pas de 3. Donc ça laisserait ça, ça et ça. Hein. Un peu chiant, en vrai, là. Au oh pire, juste ça, c'est cool. Hein. Le temps me manque. On va juste faire ça ici. On va juste faire ça, on va pas faire les foufous. Encore une fois, cette rune, elle peut rater. Je peux prendre une sauce derrière. Jouons safe. Jouons safe. Tout petit Il est... <rire> Il est tout mignon Il est tout petit, oh. Dena. Ok. Ça faisait cool, hein plein de petites 1, 1. euh C'est vrai qu'on c'est de la je pense Ok Magnifique cette game. Magnifique. Comme celle d'avant. Sauf que le Dena, il était au début. de la, au début. Encore une fois, hein. le Dena, parce que là, je... je reste sur mon Dena à 20. Hein. 20 ou 25. 25. Hein. Mais ça veut dire que son Dena, il était en main de départ. Et Ouais, non, c'est pas possible. Comment il a pu monter 25 sur son Dena en... Avec des vieux tokens il a fait les tokens 1, 1, 2, 2. Il a fait des petites créas à un moment. Il a eu le Kurtrus. Ah oh là là. C'est vraiment... Il a vraiment... Il m'a escroqué. Franchement, la gamme d'avant, il m'a escroqué. Bon, Balinda, c'est auto-keep. Hein. Balinda, c'est auto-keep. avec la pièce. Bon, Sanctuaire, c'est auto-keep aussi. Alchimie, c'est auto-keep. Donc, on a 3 cartes. Par exemple là en main si j'ai ces 4 cartes là Je, vois que vous avez... je garde Arcaniste. Vous... vous voyez si j'ai déjà ça, ça et ça Je pense qu'Arcaniste est une carte qui doit se garder parce que Enfin dans un matchup comme ça Encore une fois si je joue contre peut-être Paladin, Druid Les trucs avec un peu moins de créa Un peu plus de late game Peut-être que je garde pas ça mais là avec une main aussi bonne Ça c'est pas mal quand même En vrai c'est dur à choisir Je pense qu'il va prendre Siphon Le sort à 2 Après on peut pas savoir Mais c'est un choix hyper intéressant Parce que même le sort à 10 il est vraiment cool Mais en même temps Il a raté on, après on, on sait pas, je hein. sais pas ce qu'il a choisi mais... Oh, Est-ce que je dois vraiment développer mon danseur Je vais jouer Curvey ici Dans le sens où ah, J'aurais presque pu pinguer dans sa tête Pour euh, éviter l'arme à 3 C'est sûrement le play d'ailleurs Je pense que c'est le play Parce qu'il a gardé la carte à l'extrême gauche Zéro, euh, c'est il garde en main je crois Ou alors c'est Mulligan qui garde en main J'ai jamais su En fait c'est différent sur les deux trackers Bon Ça on le fait En fait on le fait maintenant parce que comme ça au prochain tour j'ai Balinda Balinda T4 Après lui il peut faire des, des, des power play on va dire des plays forts grâce à cette pièce Mais Balinda T4 bon, c'est gagné hein. Dans tous les. Dans toutes les métas du jeu vidéo c'est gagné hein. enfin, à part un deck wild qui te tue T4 mais. Déjà on monte une tonne, et derrière on va enchaîner euh, soit l'un soit l'autre, ça dépendra de son board. Est-ce qu'il va passer du mana à trade ma balinda et dans ce cas là on fera amulette Est-ce qu'il va juste ignorer la balinda et full board et dans ce cas là on fera la rune En attaquant avant évidemment. Et c'est ça que j'aime bien avec ce deck, c'est que Quand t'as pas Balinda, le deck est quand même fort Parce qu'au tout début, les versions En fait, ce deck-là, il a été très faible à un moment de la méta hein, Dans plusieurs méta parce que il y avait pas encore Les listes optimisées, et c'était un peu En mode, bon, bah si j'ai pas Balinda, j'ai un deck pourri Un peu comme les premières versions de Dame Prestor, Android. Euh, finalement Finalement, bah, c'est des decks Qui se sont optimisés avec le temps, et maintenant bah La Balinda, c'est juste un plus, mais sans Balinda Le deck est déjà incroyable. Ah, il a pas tant de board que ça Je face Misérable et Amulette Misérable. Ah quoi que je peux trade. Hein. Ouais c'est dommage d'envoyer une 10 non. Ouais je peux amulette d'abord. Dans ce cas là. sais pas... je pense vraiment que ça, ça va aller là-dedans. En fait c'est un trade qui est assez straightforward pour moi. Donc ça c'est pareil, si on considère, on n'est jamais sûr, hein, on ne connaît pas la main de l'adversaire, mais si on considère qu'il a lui un très bon trade à faire cela, bah nous ça n'a pas de sens de le faire parce que ça veut dire qu'on fait son play, vous voyez on réalise son play en avance. Donc en fait on fait une erreur. Donc voilà, le l'échange le, le, le, de créatures, le trade sur Hearthstone, c'est un art et c'est la chose la plus importante. On est vraiment sur un deck de board. C'est pas comme sur Magic où euh, tu attaques l'adversaire, il bloque ou il bloque pas. C'est beaucoup moins euh, difficile on va dire. Sur Hearthstone, c'est très difficile ça. Et donc voilà, il y a plein de choses à prendre en considération, mais si vraiment vous ne savez pas, s'il faut trade, s'il faut pas trade, dites-vous. Ça c'est le ressort le plus facile, mais voilà, parfois on, on fait appel à un ressort facile parce qu'il y a trop de choses complexes à calculer. Est-ce que lui va le faire au prochain tour En prenant, sans prendre en considération sa main Parce que si on commence à se casser la tête à se dire il a ça, il peut avoir ça, il peut avoir ça Alors ça dépend, évidemment ça dépend de vos PV hein. Si le gars il vous bute derrière vous faites le trade Mais vous voyez, ça c'est hyper important parce que bah, Déjà ça vous facilite des plays qui théoriquement sont très compliqués. Le trade est très compliqué, même un trade tour 1, tour 2 c'est très compliqué Contre Shaman on garde la lanceur soleuse contre Chaman Ouais non parce qu'on a pas forcément de sort en, en main On en aura mais je pense pas Je vais garder Pélican quand même okay. oh, je vois que vous avez les invités. En fait ça me permettra bah, Déjà de lui rentrer quelques petits dégâts accessoirement Oh waouh Intéressant Écoutons on a un trade Et a pris ça Ça donne pas d'info Oh super ça Orbrunix c'est la meilleure carte On va prendre la boule de feu pourquoi je prends la boule de feu Parce que contre-sort, ça me fait chier si je le prends en face de moi. Re Orbrunic, c'est la meilleure carte. Donc, il va sûrement choisir Orbrunic. Et boule de feu, en fait, c'est la moins bonne des, cas, des trois. Et en même temps, c'est une carte cool. Donc, il euh, y a de grandes chances qu'ils ne prenne pas boule de feu. Ce qui a été le cas ici. En fait, la boule de feu... L'idée, c'est quoi C'est Orbrunic, c'est meilleure boule de feu. On peut dire, bah autant prendre Orbrunic. Mais Orbrunic... C'est moins fort. En fait, c'est moins fort que boule de feu s'il si a Orbrunique en main. Vous voyez. Sachant que en termes de proba, je pense qu'il y a moins de 10% de chance qu'il choisisse boule de feu. Il faut le tuer ça. Si on le tue pas, c'est la fin du monde. Boum. Ok. Donc voilà, petit bait. Euh, ça marche pour tout le monde. Alors, si votre adversaire, il, est, il vous connaît, il est ultra tricky. Genre, là, s'il y a quelqu'un qui me connaît, qui sait que je suis un peu... <rire> je peux être vicieux parfois, le gars, il prend boule de feu, quoi. Moi, par exemple, j'aurais pris boule de feu parce que je considère que... Voilà, je, je... En fait, c'est une histoire de strat. J'imagine qu'il pense ça, donc je vais penser ça. S'il pense ça, je pense ça. Vous Voyez, on rajoute toujours des, des choses, quoi. Le fameux pierre-feuille-ciseaux. Il sait que je vais jouer pierre, donc il va jouer feuille. Mais si je sais qu'il va jouer ça, je joue ça et vous voyez c'est hyper rigolo hein. Mais... Euh bref. Ah oh ouais ça me choque pas de rentrer le ping ici. Après ça plus on attend mieux c'est. Hein. Ok. On attend mieux, c'est, je pense. Comme ça, on a moins de chances de rater notre Holmes. Encore plus à ronger. Nol de comté de l'or, très bien. Moi, moi, moi. Ok. Là, c'est la merde là. Là, c'est la mer noire. On va prendre ça. Hein. On le fait maintenant. Ça a pas de sens. C'est plus tard. On va aller chercher ça. Ça arrivera bien à caler un, un truc un gel là-dessus quand même. Au pire on le fera juste pour un, pour tenir, en mode RNG peut-être. Vas-y mets des piranhas mon grand. Vas-y, vas-y, vas-y, maison. Maison, vas-y, vas-y, vas-y. En, -en. vrai, vas vas vas va, il va en mettre, il va trade. <rire> il, a bien, il a bien raison. Ok. Bon déjà il y a un peu moins de créa. Donc là, on, le jeune Naga, il est correct. Oh, je suis à 36, hein. Ça, c'est quoi déjà Ça invoque une 2-2, c'est rigolo, ça. Est-ce qu'on balance un, un, un Théotard En termes de mana, ça se met bien. En termes de mana, ça se met pas trop mal. On prend Brokan. Hein. Bran. Bran avec ça, c'est sympa. Ouais, hein. ah, mais Brokan, c'est mieux. En vrai, Holmes, il va, il va tout le monde rater. Quoi que. On va lui donner poste, hein, on s'en fout. Bah alors on donne le naga. Non. On peut lui donner le poste. Là on ping ici. Et on joue ça. Là. Dommage, je bon, pense toujours 4. Hein. Ça aurait pu être 10. Euh, bon bon bon bon bon. Bah on a Brocane, une tourune. En fait on a une curve. On a une curve. Bon bah, ça on s'en moque. On a le trade avec 3-3. Et je pense pas qu'il ait vraiment envie de faire Joliet dans mon 3-3. Enfin, un peu bêta. Heureusement qu'on a plein de PV. Hein. Ça, c'est relou, les grosses créatos comme ça. Après, on a du gel dans le deck, mais. Peut-être j'aurais gardé un peu mon gel. Ouais, ah, vous voyez. Au moins qu'il tue ça, mais... Ah, ça va être chaud quand même, hein. Je sais s'il y a un spot avec Arcaniste. Pas trop, hein. Pas trop, pas trop. Ça va être brocan. Brocant avec euh, PV et 2-3. en bord 2-3, c'est sûr. Peut-être les dégâts, hein. Oh, on va mettre les dégâts Comme ça ça pré entre guillemets la rune Ouais l'idée c'est vraiment Parce que rune on aura peut-être des trucs qui mettent des dégâts Et dans ce cas là juste deux de moins C'est toujours ça Ah non son clown mais des créas mais des créas mon grand mais des créas pas trop quand même mais <rire> ok pardon aurait été bien parce que là en vrai le pouvoir oui est super fort double 2 3 euh, je réfléchis si j'ai un spot autre que ça pas trop hein Pas vraiment, maman. Let's go! Let's go! Euh, raté. Ça, c'est nul aussi. On s'en fout de piocher des cartes. Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Oh là là. Ça, c'est nul. Ah, ça tue la 4-1. Hein. Non, non! Non! Non! On est mort. Hein. Oh, elle est horrible cette rune, vous voyez il y a des runes qui peuvent être infâmes, Gg. elles sont rarement aussi horribles, les runes de pioche en fait elles sont horribles, mais là c'était le play, hein. je pense que c'est une game, j'ai au moins 80% de chance de la gagner, parce que là la rune, j'ai vraiment une bonne main, lui il a plus de main, c'est à dire que mon Murlock Holmes déjà s'il vide sa main, il saute une étape, donc c'est plus facile pour moi Parce que ce qui... Ouais, c'est plus facile. Ah oh là là Il fallait juste un gel Un secret d'armure Un vieux gel un tu, tu laisses que la grosse créa, c'est déjà bon Il n'y a pas de burst, il a deux cartes en main Ah, oh, c'est tellement frustrant Elle <rire> est frustrant de cette rune Ah hein. oh là là T'imagines, t'as ça en tournoi, t'as une rune aussi horrible Cette rune-là, c'est peut-être une rune sur 100, je pense, en termes de malchance. Druide Euh, je garde Kalkimise contre rune contre Druid pardon okay. Voilà l'idée c'est quand même de faire le mulligan un peu agressif pour aller chercher Balinda ouais, les probas ça les augmente peu hein, parce qu'on joue 40 cartes mais. Ah là là c'est trop frustrant. En ah fait bah, c'est frustrant aussi de. De mourir avec la, le murloc Holmes sans main quoi. Mais franchement cette Balinda elle va elle va souvent proc quoi le moindre gel le moindre ah oh là là il y a tellement de il y a tellement de cartes que je jouais en plus j'étais haut en PV hein. genre il y avait moyen de... même si je laissais qu'une créa c'était bon Je pense qu'il va jamais choisir ça. Et euh, ça sera pas trop mal avec Sanctuaire. Je pense qu'il va choisir Orbronic. Hein. Ok. Après, je suis en PV. Hein. Faut juste pas euh, faire n'importe quoi avec Trog. Hein. Si on commence à lui laisser des créas, ça va poser problème. plein de créa en face c'est un peu relou après j'ai deux sanctuaires euh, druid aggro c'est infâme druid aggro c'est vraiment infâme Et je pense qu'on est quand même bien ça a vraiment tout changé les 40 points de vie hein. franchement je cesse de le répéter mais ça a changé alors certains vont dire que ça a détruit le jeu en fait ça a détruit le jeu mais ça a créé un nouveau jeu c'est ça vraiment le hearthstone 2.0 moi ça fait longtemps que j'attends le fameux hearthstone 2.0 gros changement du jeu je pense que le prince Rénatal a, en tout cas, c'est sensiblement la carte qui a le plus créé ce Hearthstone 2.0. Parce que jouer à 40 cartes, à 40 pv, c'est vraiment tout un jeu différent. Oh là là, ça c'est infâme. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de, de trade là. On va arriver à tenir. Je pense qu'il y a moyen de tenir. Faut juste pas qu'il enchaîne avec un autre boost. On a Balinda derrière. Alors, ça, ça peut faire peur. Bon, le fait qu'il prenne du temps à choisir, c'est plutôt un bon signe, j'imagine. On a un gel derrière. On a un trade en général avec notre, notre board. Ça, ça va. Ok, nice. Là, c'était vraiment typiquement le genre de game où s'il fait un, le gros play, genre un compostage ou un truc comme ça, c'est perdu. Ça, ça va. Après, il a encore un autre, une autre draw derrière. J'avais juste si j'ai d'autres plays. Genre, est-ce qu'on a... Genre une institutrice qui jouerait un truc Je pense pas. Hein. Après, ça veut dire que là, on va prendre 6, on est à 6, ça veut dire qu'on joue tout sur la rune. Parce que l'amulette, euh, on peut rater les tonnes hein, avec amulette. En même temps, la rune, elle détruit le board. Hein. À moins que je pioche double. Euh... Non, c'est bon. Bon, il peut encore me buter. Par De contre, derrière, il y a ça, quoi. Bon, là, j'ai des trades. Hein. J'ai un gel. En vrai, ça peut être. Euh, mettez une... Ah non, un d'attaque à tout. De Deux et un d'attaque à tout. Ok. Bon, ça fait pas l'étal. Euh, ça fait pas l'étal. C'est une sacrée partie de jeu vidéo. Est-ce que je fais la rune d'abord ou pas En vrai, si je mets les taunts, j'ai gagné. Et je mettrai mettrais pas forcément les taunts. Ah, c'est le problème. C'est que si je rate les taunts... Ah, Est-ce que je rate vraiment les taunts il y en a deux, hein ah, Je crois que c'est rune, mais... Rune, elle détruit toujours le board. Hein. Oh. On va trade d'abord. Le problème c'est que s'il n'y a qu'un seul taunt... Ah ouais, non, je le gèle, mais s'il a des boosts... Ouais, non, non, non, on va faire le, la rune. Au pire, on a le gel et derrière, on fera les tonnes. Nice. Ah zut. Nice. Garde ça hein, pour mettre des tonnes au prochain tour. Hein, parce que là, il me fait passer à 1. c'est sacré game hein. okay. bon, en vrai je peux faire, là j'ai je... je... je... gagné non pas de taunt Comme quoi, vous voyez, je perdais. Là, hein. ouais, j'ai gagné, mais... Je perdais. Je... Ouais, c'est possible de pas avoir de taunt, quoi. Ça, c'est les belles games, ça. On dit dans les jeux de cartes, alors c'est pas vraiment de la théorie, mais c'est plus comme ça, une, une phrase que moi, j'ai toujours entendue depuis que je suis petit. C'est quand l'adversaire finit à 1 PV, c'est qu'on a fait une erreur. Mais on peut aussi dire, et c'est sûrement certainement plus optimiste de dire ça, c'est que quand toi, tu finis à 1 PV, c'est que t'as vraiment très bien joué. <rire> non, c'est vrai. Quand tu finis à un PV, c'est que tu vraiment bien maîtrisé la situation. Peut-être que l'adversaire a fait aussi une erreur, mais on a vraiment, je pense qu'on a vraiment bien maîtrisé cette game. Bah, écoutez, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était la liste d'AbouGabou. Top 1 légende euh, sur le serveur européen, Bougabou, joueur européen. Euh, voilà, le mage, le, la version tout simplement la plus optimisée euh, du deck mage. Jusqu'à... Alors, là, il y a un patch, donc peut-être que le, ce deck-là va changer par rapport au, à l'autre... Enfin, euh, normalement, ce deck-là ne va pas changer parce que, franchement, c'est la même liste depuis déjà pas mal de temps. Euh, et puis, le fait que le chasseur change ne va, a priori, pas changer ce deck-là, à moins que le théotard soit totalement détruit et dans ce cas-là, ben, on... il faudra juste enlever Théotard et mettre une autre carte. Mais bon, je pense que c'est le genre de deck qui peut accepter un Théotard à Simana, par exemple. Pourquoi pas Bref, merci à tous. Je vous embrasse fort. Et, euh... voilà. et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde